Voilà c'est la suite de ce vlog, on est à notre deuxième jour d'expédition ici avec Richmond dans les environs de Coron City On s'était dirigé vers l'est et là on se dirige vers l'ouest pour aller voir ce qu'il nous reste à faire parce qu'on passe ici finalement trois jours et finalement trois jours quand tu fais les Highland Hooping et eh ben, il faut quand même occuper tes autres journées donc euh, ici on a trouvé le moyen de, de le faire On vient d'arriver, on est loin, on est peut-être à 50 km de Coron City vers l'ouest On vient d'arriver sur une petite plage, il fait pas très beau mais il y a que des locaux il... Juste Richemond et moi, notre moto Et ouais on va aller voir un peu avec eux comment ça se passe Je pense qu'on va aller les filmer, je pense qu'on va aller leur parler aussi un petit peu Et puis après je pense qu'on va aller se diriger vers des, des chutes d'eau C'est un gars ça, y'a que des gamins là Yeah. Like a present? Yeah. So I have to cook it now. Yeah, okay, so tomorrow I come back in France, you know, in Europe. Yeah. And I will cooking that. Yeah, we be. Doing Maybe so how are I supposed to cooking that? In water? Yeah. I just yes. put it in water and after it's gonna be open? Yeah? <laughs> <laughs> yeah, Yeah. I think you can eat too no? so. You can eat too, but just you need a, a stick like this Yes. We have the same in my country. In dinner, let's go. We need to dive in the water. and we'll find something. Let's go. Let's come This is our dinner for tonight. Yeah. Which one, I guess? I think so. Uh, I don't know if you <laughs> if you like some crabs and uh, some uh, you know seafood like this, but can man? Yeah. Can. <laughs> you can do. Okay. Christian. Christian? Ken. Ken? Carlo. Carlo. Yeah. And you? Kela yeah. bot. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Hey yeah. <laughs> here's my friend Wishmont. He's from Cebu. Oh no, what's this? Yeah, Cebu. Uh, what the fuck is this? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Can I cook it in that? Yes. un moment avec les gosses <rire> ah, c'est trop marrant tu vois c'est ce genre de moment là aux Philippines que tu as avec les enfants quand tu le sors un peu des chantiers battus c'est super sympa d'être avec eux puis, tu vois c'est mes, mes petits mecs des villages et tout donc c'est super cool quoi bon maintenant on se dirige vers euh, on prend le scooter et on se dirige vers les, les chutes d'eau il y en a quelques-unes ici on va en faire une avec Richmond et puis après ce sera temps pour nous de rentrer cette dernière journée ici aux Philippines est mémorable bonne journée ici à Coronne Là on se dirige tout là haut tout là haut sur la colline qui est assez célèbre ici à Coron City pour apprécier le coucher de soleil qui a lieu d'ici à peu près une heure c'est ma dernière soirée ici dernière soirée on va dire véritable aux Philippines c'est encore une journée super cool voilà on a commencé l'ascension du mont Tipios pour finir ce vlog pour finir cette aventure aux Philippines et c'est un joli final vous allez voir pourquoi. Bon fallait bien, fallait bien que ça arrive. J'ai oublié le joystick du drone, j'ai vraiment l'air con. Parce que le sunset vraiment est incroyable putain et j'aurais dû, dû le prendre. Je suis trop trop bête. <musique> Aux Philippines, il y en a un qui suivra, c'est juste l'aéroport. Je vous en dis pas plus. Pensez juste à vous abonner, à liker la vidéo et puis même à se suivre sur les réseaux sociaux si ce vlog vous a plu. Ciao les gars.